Hello, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Emmanuel et cette vidéo est très importante pour moi et j'espère aussi pour vous. Je vais répondre à un message que j'ai reçu par email d'un membre de la communauté carmeli qui me dit « Je suis déçu, euh, en fait il y a une trentaine de thématiques et c'est toujours le même protocole, il y a juste un mot qui change dedans. Il euh, aurait mieux valu bah, avoir la trame et puis ça aurait été la même chose. » Et en fait, non. On peut avoir l'impression que c'est 30 fois le même protocole qui est autocopié. Oui, c'est les mêmes mots, mais je vais vous expliquer en quoi, et c'est là où réside le secret de l'efficacité euh, du protocole Karma Libre, il y a une grande différence. La différence, elle réside notamment dans les audios, c'est-à-dire qu'au moment où j'ai fait les enregistrements des audios, j'étais dans une disposition énergétique particulière, avec un gros et grand taux vibratoire, avec une intention très très claire pour chaque thématique et une réharmonisation multidimensionnelle de chaque thématique. Et l'efficacité, en réalité, elle est là. Comme je disais quand j'étais dans mon cabinet, l'outil est une chose, le thérapeute en est une autre. Vous pouvez donner le même outil, le même protocole à 10, 50 thérapeutes différents, vous allez avoir 50 résultats différents. Simplement parce que l'intention et l'énergie qui est derrière les mots est beaucoup plus importante que simplement le protocole. Alors oui, le protocole seul fonctionne, d'ailleurs avec les fiches ça fonctionne, ceux qui ont testé le protocole 3P qui est la base et qui permet de faire un protocole sur mesure, pour beaucoup d'entre vous ça fonctionne, mais avec l'intention, le taux vibratoire, l'énergie que j'ai mis pour chaque thématique, de chaque audio, vous avez un vrai plus. Et d'ailleurs c'est pour ça que certains thérapeutes qui utilisent mes protocoles utilisent directement mes audios plutôt que de transmettre leurs fiches à leurs propres clients. C'est en ce sens-là que derrière, vous avez une vraie euh, efficacité. Donc je peux comprendre, a priori, euh, qu'on soit déçu lorsque on, on voit que c'est 36 fois le même protocole, avec juste un mot qui change dedans, ou deux ou trois, selon les thématiques. Mais en fait, c'est parce que derrière, ce qui fait que ça fonctionne, c'est ma disposition énergétique, l'énergie, l'intention, le positionnement, le taux vibratoire, avec lequel j'ai fait les enregistrements, et notamment, j'étais pas seul avec tous les êtres de lumière qui m'ont accompagné au moment des enregistrements. Donc voilà, ce mail me permet de, bah, de clarifier et de vous révéler, en fait, le secret d'efficacité du programme Karma J'espère que vous en, prendrez, vous en apprendrez un peu plus, que ça vous a été utile, et sur ce, je vous souhaite une lumineuse journée.